Hey J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ça va-t-il bien Ici Charline, ici Charlinou, ici Chachou, ici... C'est chat vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « On a tous ». Je vais vous énumérer euh, une dizaine de situations que l'on a tous, selon moi, et j'espère, sinon je me sentirai euh, très très seule, euh, vécues au moins une fois dans notre vie. J'espère que... J'espère... Bien sûr, il n'y a pas de X dans ce mot. J'espère que ça va vraiment vous plaire, les gars, et tu vas écouter... C'est parti tout de suite, c'est parti mon kiki. Rottel de soutif m'a fait mal. Il est 2h30, nous sommes lundi. Et je ne sèche pas les cours. One. On a tous, ou au moins pour tous les joueurs et Sims addicts, tué au moins une fois nos Sims en les mettant tous dans la piscine, dans une pièce fermée sans porte pour voir que ça faisait et s'ils se noyaient vraiment. Pour ceux qui se posent encore la question, euh, oui, ça les tue. Et euh, d'ailleurs, ils finissent en fantômes souvent, il y a la faucheuse qui vient et tout. Et moi je trouve ça trop cool. Le sadisme on a tous dessiné un soleil sur le coin de notre feuille quand on était gamin, quand on était notamment au collège, euh, ça se faisait beaucoup. En tout cas chez les filles, les mecs je ne sais pas, peut-être que vous dessinez des toiles d'araignée en... en hommage à Esparil Merlin, non. Nous c'était les soleils, je me souviens même qu'on avait les petits, euh, les petits, les petits feutres euh, de la marque euh, Stabilo et que du coup les rayons du soleil on les faisait en jaune, en orange, jaune, orange alterné et tout. Comme ça, ça faisait un effet euh, hyper lumineux, et assez moderne. On a tous pensé, et ne me dites pas le contraire, que le cœur humain avait réellement une forme de cœur. Euh, voilà. Que tu aies pensé ça à l'âge de 10 ans, que tu aies pensé ça que tu aies pensé à l'âge de 3 ans, de 5 ans ou de 10 ans, ce qui est un petit peu plus inquiétant déjà à ce stade-là de, de, de l'avancement de ta vie. Mais ne me dites pas que je suis la seule, tout de même. Imaginez un petit cœur comme ça, ce serait trop mignon, genre, j'arrive même pas à le faire. Comment on fait voilà ouais, on va faire comme ça. Coco, coco, coco, coco. Dirty dancing, toi-même tu sais, hein. Gugan. Gugan. Grossoiris. On a tous essayé de balancer l'interrupteur d'une euh, prise ou d'un objet euh, quelconque pile entre le on et le off pour voir que ça, ce que ça faisait si du coup euh, le truc restait allumé ou s'éteignait. Genre la la combinaison porfaiter. On a tous déjà dit aïe après cette cognée alors qu'on s'est même pas fait mal. Personnellement ça m'arrive tout le temps. Genre à chaque fois que je me cogne, la plupart du temps je me fais pas, pas spécialement mal et pourtant je dis aïe, question d'habitude. Voilà, euh, en fait ça doit être parce que j'ai mal pour le meuble, sûrement. je suis trop généreuse, qu'est-ce que tu veux que je te dise Je ne peux pas laisser comme ça un meuble en souffrance, c'est pas possible pour moi ah, mal. je t'aime je t'aime comment fou que comme mon soldat on a tous déjà eu pendant une semaine au moins la même musique, la même chanson dans la tête Le genre de chanson bien pourrie que tes parents écoutaient quand ils étaient plus jeunes Ou écoutent encore maintenant, pourquoi pas Et que voilà ça te reste dans la teuté, c'est exécrable Et je dis ça parce que c'est ce que je vis en ce moment, c'est la souffrance que je vis en ce moment J'ai dans la tête une chanson depuis une semaine et demie, toujours la même Quelque peu détestée par beaucoup de monde Je ne comprends pas pourquoi Miya elle est pour toi je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, il suffisait d'aimer, l'on changeait les choses un peu, m'en donner. S'il suffisait, qu'on s'aime, je ferait de ce monde un rêve, une éternité très relou pour mon entourage. On a tous, putain j'ai un truc dans l'œil ah... ah putain, on a tous déjà traversé un rayon de magasin sur le rebord en métal là qui est rayon frais tu sais tu marches comme ça, tu comme si t'étais à la poutre et en général il y a ta mère qui est juste à côté et qui t'engueule en disant descends de là tu vas casser le machin alors que excusez-moi le truc il est quand même genre bien implanté dans le sol, c'est pas tes 25-30 kilos tout mouillés. Qui vont faire euh, péter le truc, mais bon, voilà, ça c'est les mamans, je veux dire, euh, voilà, voilà, hein. On a tous déjà fait exprès de jeter son stylo par terre, soit pour parler avec ton pote qui est juste à côté de toi, ou soit pour créer le contact physique ou une alchimie visuelle avec la personne qui te plaît. Non, non, j'ai jamais fait ça, non, bien sûr que non. C'est pas. C'est pas mon genre. On a tous déjà dit, quoi Hein alors qu'on avait très bien compris ce que la personne venait de nous dire, c'est juste que soit elle est reloue, soit ce qu'elle dit est relou, ou soit on avait juste la flemme de faire réfléchir notre cerveau, donc vas-y répète, c'est quoi, j'ai la flemme de me faire travailler là. On a tous déjà jeté la cuillère dans la poubelle au lieu du yaourt. On a tous déjà appuyé sur un bleu pour voir si ça faisait mal. Et oui, ça fait mal. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous vous seriez... Euh, resserez... Serez, conjugaison du verbe euh, que vous serez. Serez, oui que vous serez reconnus dans plusieurs situations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pourquoi pas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez qu'on a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie euh, mettez moi tout ça dans les commentaires en tout cas vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Twitter, Instagram, Snapchat euh, j'ai toujours ma FAQ qui est ouverte sur Snapchat donc allez-y envoyez moi des petites questions il a pas de problème, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de problème aussi on me suit un petit peu plus facilement et puis ça m'encourage d'ailleurs là j'ai mon, euh, mon petit cadre Youtube que nous m'a faire je te fais des gros bisous Manola parce que c'est trop gentil et c'est écrit congratulations for surpassing uh, 7000 subscri -subs subscribers 7000 abonnés quoi merci pour ce petit cadeau ça me fait trop plaisir donc moi ma, je vous fais d'énormes bisous je vais aller me mettre en t-shirt parce que j'ai absolument trop chaud et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc euh, dimanche creo ciao ciao mmh, ah, mm, mm. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine à mon décor. Calda comme une star de Susanna. Toutes les chansons de l'over là. His I swear, it's true. And I hold it under you. Don't judge me. Je m'y branle, je la là, je m'y